Un des thèmes du film, c'était la, la déconnexion. C'est des personnages qui sont plus trop en lien avec eux-mêmes, avec, eux avec leurs leur, leur sensations, avec leurs désirs, qui savent plus très bien leur donner une forme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, paradoxalement, l'hyperconnexion dans laquelle on est peut créer une forme de déconnexion, justement, d'éparpillement, qui ne permet pas plus nécessairement à se connecter avec, euh, voilà, avec, avec, avec ce dont on a vraiment envie, etc. Et ça m'amusait de montrer un personnage qui se retrouve en, en, en s'isolant. En fait, euh, voilà, son téléphone est, est laissé, euh, d'ailleurs c'est comme ça qu'on le retrouve, mais est abandonné et puis est éteint, et, et il se retrouve dans un endroit où, où il faut, simplement, faut venir le trouver physiquement, et qu'en en, en, en, en se déconnectant et en, et en ne faisant rien aussi, euh, c'est peut-être comme ça qu'il qu qu qu réamorce une, une, une connexion avec lui-même et avec les autres. Et ça, je trouve que c'est important aussi aujourd'hui. Ça, c'est un truc que le film défend, c'est de, de, de défendre le fait de ne rien faire et de, et de parfois de s'isoler, de faire un pas de côté. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait s'offrir, se permettre de temps en temps, c'est de se créer un, des endroits, des moments où on peut, peut-être même, même égoïstement, parce que voilà, on peut s'extraire du monde et des autres moi, c'est assez personnel, ou la nature aussi, hein. enfin c'est le lieu dans lequel j'ai envie de faire ça, mais j'imagine qu'on peut le faire ailleurs aussi. Voilà, de, de se permettre le rien et la déconnexion me semble plus en plus important euh, aujourd'hui. Je trouve que c'est important aussi de se dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un caractère exceptionnel dans nos existences qu'on ne peut pas jouir de l'existence justement et qu'on ne peut pas s'en porter très bien. Donc je fais revenir les personnages, ce n'est pas au point de départ, ce n'est pas un échec, je les fais revenir vers ce qui compte pour eux et ce qui se rend compte qui compte pour eux. En tout cas, c'est quelque chose auquel je crois, C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est le début de tout, c'est la relation qu'ils entretiennent avec les autres. Le personnage de Samir Ghesmi croit que... Qui va s'enfermer dans sa relation avec sa femme et, et ou, ou dans la paternité, etc. Et, et se rend compte en fait c'est quelque chose auquel il tient et que c'est la seule chose de solide dont il dispose en fait. Voilà, tout comme Bido qui doit prendre sa retraite, qui se refuse à le faire, c'est euh, que la relation qu'il va en, entretenir avec sa femme euh, sera aussi au cœur de, de, de la suite de son existence et que c'est peut-être ça qu'il faut euh, renouveler, réinventer, réinvestir euh, plutôt que de partir vers un, un lointain euh, qui peut être très très beau et très vivable aussi mais il faut peut-être l'anticiper et le mieux le construire que ce que, que ce qu eux ne font quoi.